Bonjour, je suis Christine. J'ai lancé il y a trois ans maintenant la petite agence, mon agence avec laquelle j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils atteignent leurs objectifs et qu'ils créent une stratégie marketing qui leur ressemble. Après quelques temps d'entrepreneuriat, je me suis retrouvée à, à stagner un peu et à bloquer, à, et à bloquer un palier de, de chiffre d'affaires. Je me suis rendue compte que... Euh, j'avais des difficultés à passer à l'action sur certains sujets, notamment sur le fait de proposer des programmes en ligne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en coaching individuel avec Lingen. Avec lui, on a travaillé vraiment sur beaucoup de choses. Et au final, en trois mois, j'ai réussi à lancer mon premier programme avec des inscrites. J'ai aussi lancé ma newsletter. On a beaucoup travaillé sur cette problématique du passage à l'action. J'ai mon chiffre d'affaires qui, qui est en augmentation grâce au travail qu'on a fait ensemble. Donc, on a travaillé sur tout ça grâce à, à son écoute, à des conseils, vraiment, parfois des conseils très concrets en marketing, mais aussi avec, avec son soutien à chaque, à chaque séance. Donc, vraiment, si vous cherchez des résultats, si vous cherchez à être soutenu dans, dans l'atteinte de vos objectifs, dans le développement de votre entreprise, Lingen, Ali, euh, je trouve vraiment euh, très bien, humanité, efficacité, il est très présent, euh, il donne des conseils pertinents et surtout je trouve que c'est l'un des rares à avoir une vraie vision sur euh, l'avenir euh, de, voilà, des métiers du marketing et c'est hyper intéressant, donc c'est très enrichissant et euh, il permet vraiment je trouve de, de voir loin, donc euh, voilà, n'hésitez plus